D'accord. C'est le moment maintenant pour les déclarations des députés. La députée de, de Kitchener Centre est la toute première. Merci, Monsieur le Président. Cher gouvernement, il est temps de faire mieux. J'ai eu beaucoup de gens dans ma circonscription de Kitchener-Saint m'ont dit qu'ils sont préoccupés et disent qu'ils sont nerveux vu que le gouvernement Ford ne porte pas attention à l'impact de leurs décisions. Vous, vous êtes responsable de nous, littéralement. Donc, certaines personnes m'ont dit avec un rappel ferme mais gentil que l'histoire nous démontre ce qui se passe quand on n'utilise pas à sagesse nos positions de leadership quand on oublie l'éthique, quand on ne gouverne pas pour la population, on utilise juste le slogan. Emile Cézanne nous a rappelé cela dans, et aussi quelqu'un dans le livre de Red Shavir. Les deux hommes m'ont montré Si on n'a pas raison, si on, on va commencer à mener comme les chefs qui ont perdu leur vie et que, sur lesquels on se plaint. Des chefs plus récents m'ont dit, vous vous souvenez ce qui euh, Brian Mulroney a confronté le chef libéral, John Turner, quand il avait le débat de patronage, Brian Mulroney a dit, vous aviez une option, monsieur le, monsieur le Président, de dire non, et vous avez dit oui aux vieilles histoires du Parti libéral. C'est fou, n'est-ce pas? Bah, il faut faire mieux. Nos enfants regardent. Avec tout le respect, Laura May Lindo, députée de Kitchener Centre. Merci, déclaration de député. Le député de marken Unionville. Merci, M. le Président. Samedi, le 24 novembre, j'ai été. À nouveau, l'exposition de l'association euh, culturelle chinoise, le cœur de rivi, la rivière jaune, du fleuve jaune, dans ma circonscription. C'était vraiment euh, un endroit où voir la culture traditionnelle chinoise et aussi bien que des jeunes euh, sino-canadiens qui ont fait une représentation. Le fleuve le jaune est un des plus longs au monde et il est dans neuf provinces chinoises. La civilisation chinoise s'est développée autour de ce fleuve jaune. C'est pourquoi c'est très important pour le patrimoine chinois. Le cœur du fleuve jaune était présent à cette gala qui a montré que la culture traditionnelle Chinoise n'est pas seulement maintenue par de jeunes sino-canadiens. Il se reflète l'expérience des jeunes gens qui s'identifient avec euh, leurs ancêtres chinois et le Canada pour vivre et servir en Ontario qui maintient la diversité, mais est champion. Cela me donne beaucoup de joie et d'honneur. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député de Windsor-Tecumseh. Monsieur le Président, je suis un peu dans un flou législatif. On est là depuis 150 jours et il n'y a pas de raison mais on devient un petit peu fou quand on approche la saison des fêtes. Écoutez, vous attendez. Un... Finalement, j'arrive dans l'esprit de Noël. Certains députés ont déjà les listes de Noël et oui, certains demandent d'avoir du cannabis euh, mangeable et certains vont célébrer au pas. Mais on a trait avec le pot créatif. Personne ne dit qu'il euh, fume ce tabac, mais... Euh, euh, Madame Jack et la sergent dame euh, surveillent. Euh, mais il y a une folie ici de la drogue. D'abord, le premier ministre a annulé les vacances d'été. Euh, Ils imposent toujours l'attribution de temps. et font tous ces ovations debout. Et euh, en volant le pouvoir, nous ont fait rester jusqu'après minuit en adoptant des lois sans restitution, en faisant un défi à la Constitution. Et c'est vraiment un casse-tête. Les ministres parfois euh, se sont, euh, font une tête. Mais le grand chef, le leader parlementaire euh, du gouvernement n'a même pas donné euh, une pause. Et on voit des défis à la charte canadienne, mais je suis... Perdu. Pourquoi on n'a pas tout ce chaos législatif? Et comme vous savez, il y a toujours un cadeau qui est impossible à trouver. Monsieur le Président, cette année, je vais... C'est qu'on va avoir euh, la bière euh, à un dollar. Et j'ai oublié de vous dire Joyeux Noël. Et avant que ma mémoire disparaisse à tous les députés, à tout le personnel et des gens de gauche et droite, joyeux Noël à tout le monde et bonne nuit à tout le monde. C'était en poésie. Merci. Merci. Déclaration de député, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je rêve d'un équilibré, d'un budget équilibré comme on savait avant, où, cela euh, brillait et les bureaucrates écoutaient au message du PO, c'est le bureau du premier ministre. Je rêve d'une province ouverte aux affaires, avec tout projet de loi de gouvernement qui lie des investissements grands et que toute votre paperasse administrative devienne noire. Je rêve d'une situation réduite avec chaque voyage que je prends, que nos routes soient claires et bien illuminées. Et que tous nos euh, plans de métro puissent avoir le feu vert. Je rêve à un Noël PC comme on connaissait avant, avec des amis que nous avons très proches et bien, avec l'aide de beaucoup euh, de boissons comme la bière en dollars. Monsieur le Président, je veux souhaiter à tout le monde euh, joyeux Noël, euh, joyeux Hanuka. Bonne année et euh, joyeux à nos euh, joyeux voisins. Mais euh, quand je rêve à un Noël blanc, c'était écrit par euh, Irving Berlin et beaucoup des euh, chansons de Noël sont écrites par des Juifs, des écrivains juifs. Je pense si on demande s'ils étaient encore en vie, pourquoi, pourquoi vous avez écrit des chansons de Noël, Il dirait parce que c'est euh, la vie qu'on fait. Et l'original en anglais était en poésie. <rires> Déclaration de député, le député d'Ottawa-Centre. Samedi dernier, 14 000 personnes ont pris la rue en Ontario pour opposer la direction de ce gouvernement. à Olorieux, dans mon comté de centre-ville d'Ottawa, où 5 000 personnes se sont rassemblées à l'hôtel de ville de la fois du 1er décembre. Une des personnes que j'ai une personne que j'ai rencontrée, c'était Jean Claude Perrault, ancien président de syndicat des postiers, et mon collègue estimé a dit et je vais terminer avec un hommage à Jean Claude. C'est pris d'un livre que mes enfants a le grand la grande rébellion. C'était uh, la nuit à uh, et Santa, uh, le Père Noël était fâché. Et il avait entendu des nouvelles. Il semble que les serres étaient en grève. Non, Dasher, Dancer, Prince, Vixer, uh, Cup Cube, Dormer Blitz. Ils ont dit, on a terminé. On a assez de pousser uh, ton traîneau. Uh, uh, nous sommes là ensemble. Avec cela, je vais noter. Que nos amis qui travaillent pour le gouvernement fédéral, le syndicat canadien des postiers a, a été de d'un retour au travail. Et nos amis au gouvernement fédéral, c'est que trop de postiers euh, ne vont, seront blessés pendant qu'ils travaillent. Et J'espère qu'ils entendent en Ontario que la population appuie les travailleurs de la poste. Et la présence, et si le gouvernement fédéral vous tourne le dos en Ontario, on vous traite bien. Merci, M. le Président. First, I would like to start by... Merci d'abord. J'aimerais féliciter le. Le conseil de la ville d'Ottawa de, de 2018 à 2022, et je suis allé à ses derniers Et avec les nouveaux conseillers de ma circonscription d'Orléans, Laura Doudas, quartier Innis, Mathieu Louvart, quartier Orléans, et pour un troisième terme, Stephen Blake, quartier Cumberland. Proud... J'étais aussi très fier de savoir que pendant le mois de novembre, quatre de mes concitoyens étaient honorés: Brian Tardif. Et Marie-Claude Tardy ont reçu le prix d'Ottawa et Aldeche-Berfeuille a reçu le prix Brian Teal pour l'excellence euh, dans l'entraînement. Le fut décoré le 16 novembre du prix d'excellence de l'Ontario pour les personnes âgées pour sa contribution exceptionnelle auprès de la communauté francophone. Et je ne pourrais passer sous silence, Monsieur le Président. Le moment le plus touchant qui a été, certes, ma participation au grand rassemblement de la Résistance samedi à Ottawa. J'y étais avec mes collègues John Fraser Nathalie Desrosiers et accompagnée d'environ 5 000 personnes à Ottawa. Dans plus de 40 endroits, les francophones et les francophiles de l'Ontario se sont retrouvés pour demander le droit de conserver nos acquis en francophonie. Nous avons crié haut et fort notre solidarité pour l'indépendance du commissaire au service en français et de son commissariat et on exige une première cohorte pour l'université 2020. Monsieur le Président, nous sommes, nous serons. Merci beaucoup. Déclaration, Déclaration députée, la députée de député, le député de renfroen Brand. Merci, Monsieur le Président. Depuis plus de 50 ans, des paniers de Noël ont été donnés à la famille de Brent, Brentford et les Six Nations. Les inscriptions de la première année ont été à des records. On a commencé très tard cette année. 50 camions remorques avec beaucoup d'articles de, de, sont arrivés. Et donc, on a ce programme, on a des paniers d'aliments de, et d'autres cadeaux à plus de 50 familles dans le besoin. L'inscription commence à partir du 1er novembre. Le personnel a commencé à regarder en octobre. On n'a pas pu trouver pour le programme. Et finalement, on a trouvé dans l'ancien magasin Sears des groupes de bénévoles. Qui voulait faire le travail des vacances. On, on commençait à remplir avec des cadeaux, avec des jouets. Et donc, il y avait encore d'autres articles organisés. Donc, on doit entrer pour recevoir ces paniers de Noël à l'entrée arrière. Et l'inscription est ouverte de 9 h du matin à 16 h, de lundi au vendredi. Pour s'inscrire, il faut démontrer des euh, pieds d'identité. Pour plus d'informations, appelez 519-751 5431 et merci. Déclaration du député Dior député Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, on a reçu de mauvaises nouvelles euh, que euh, le conservateur euh, Ford euh, va éliminer euh, le bureau d'intervenants en faveur des enfants et de la jeunesse. Et ce qui est un poste important pour défendre les gens les plus vulnérables en Ontario. Euh, et donc, ils ont un mandat... Actif. On se demande pourquoi, plutôt que se demander que c'est trop tard, et plutôt que de protection des enfants, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant que le bureau d'intervenants en enfants écoute les enfants et les jeunes et c'est important pour le travail à faire, pour améliorer les garde-fous pour ces populations vulnérables, pour qu'on puisse faire notre travail mieux. Ce n'est pas une question d'élection. Les enfants et les jeunes doivent être entendus et protégés. Mais l'Ontario, selon les conservateurs, est trop pauvre pour avoir de tels services essentiels. Uh, 275 millions de dollars qui se donnent en congé uh, fiscal pour eux et ces donateurs. Cette décision, uh, c'est une mauvaise décision uh, contre les enfants et les jeunes. On va avoir moins d'informations très critiques. On se pose la question, est-ce qu'ils réduisent l'intervenant pour épargner de l'argent ou empêcher qu'il y ait une surveillance indépendante de ce gouvernement qui a de mauvaises politiques. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Le député de Mississauga-Est, Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Quand on arrive à la fin de l'année, la saison des fêtes s'approche, il est le temps de commencer à penser aux autres. C'est la saison de données et de la saison de la population. Cette année, mon bureau va avoir une collecte de cadeaux et de jouets pour Noël. On est en partenariat avec l'armée du salut et la banque alimentaire du Mississauga pour cette collecte de fonds. Il faut regarder, il ne faut pas pleurer. Je vous dis pourquoi. Les députés s'en viennent. On chante qu'ils viennent, ils vont vérifier les cadeaux Ils vont réduire les prix de l'électricité. Les députés s'en viennent. Maintenant, c'est le temps où on sort la mauvaise liste et on passe à la liste de bien comportés. Vous pouvez déposer des jouets et des aliments non périssables en notre... là Célébrons la saison, la façon, comment on est censé euh, le, le, la célébrer ensemble. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeux Noël. Déclaration de député. Le député de kitchener conestoga excusez-moi de vous décevoir, Monsieur le Président. Je ne vais pas chanter ma déclaration de député, mais je vais dire que je suis très content de prendre la parole et de parler de l'annonce pour les permis de pêche et de chasse du gouvernement. On peut l'avoir dans le site web ontario.com avec beaucoup de chasseurs et pêcheurs dans ma circonscription de qui je J'ai beaucoup d'enthousiasme pour les, les grands airs et euh, je me souviens encore de faire la pêche avec mon père et mon grand-père. J'ai hâte d'avoir de des souvenirs avec mes enfants aussi. Et donc, les permis de chasse et de pêche qui pourront être pris en, en ligne sera, rendra plus facile à beaucoup de gens de le faire. Je pense que l'aspect... Le plus facile, c'est que les consommateurs peuvent avoir accès à un portail, un guichet unique pour tous les permis de chasse et de pêche. Mon projet de loi 50 va augmenter l'accès aux consommateurs en, en, afin que des concessionnaires puissent avoir accès en ligne à leur documentation et le gouvernement donne la priorité. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de clubs de chasse et pêche, 7, et et il y a 10 dans toute la région et ils vont bénéficier d'un processus plus rationalisé et donc d'avoir les permis euh, de chasse et de pêche en ligne. Les membres de la Force armée canadienne pourront avoir de la pêche gratuite au début de 2019 euh, gratuitement. Merci à toutes les déclarations députés.